Bonsoir, nous sommes le jeudi 29 mars 2018 pour notre émission Radar numéro 43, toujours en direct du Café Tabac, le 2 Javet, Place de la République. Donc ce soir, notre émission, nous l'avons intitulée « Peuples assassinés ». Et nous allons parler effectivement de, de peuples qui sont, euh, oui, on va dire, assassinés, génocidés, euh, pas en toute discrétion, parce que c'est très dur d'assassiner un peuple. Mais avant de commencer, euh, voilà, il faut dire déjà que toutes les guerres sont des crimes prémédités contre la paix. Et comme le disait Bertrand Russell, pas un seul des mots l'on veut éviter par la guerre n'est un mal aussi grand que la guerre elle-même. Et donc on situe bien la chose, c'est-à-dire que la guerre, la violence, l'arme n'est jamais solution, elle est problème, elle est peut-être même fond du problème et c'est pour ça qu'actuellement il y a d'immenses manifestations aux États-Unis pour justement réguler les ventes d'armes parce que ce sont les ventes d'armes et les armes qui sont cause principale de, de massacres. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on préfère On préfère, on préfère porter notre solidaire attention aux victimes de tous les conflits et donc au lieu de dire et de nous poser la question à qui profite le crime, ce soir nous allons dire à qui nuit le crime. Et c'est ça réellement, c'est-à-dire on va s'intéresser aux victimes, qui est victime du crime. Après effectivement, on pourra évoquer les gens qui sont profiteurs de ces crimes, mais je dirais c'est presque euh, à mettre de côté, ce qui nous intéresse ce sont les victimes. Donc ce sera notre façon à nous de rendre hommage à l'esprit du philosophe et journaliste Patrice Barra, qui était venu s'exprimer deux fois dans nos émissions Radar. Et donc pour moi, c'est un hommage vivant parce qu'on va être réellement dans son esprit. Alors on ne va pas confondre, bien sûr, l'actualité et l'information, ce que font souvent les médias classiques, mais quand même, on va signaler notre soutien total aux militants euh, Gaël qui rentrent. Euh, aux victimes des exactions, euh, aux victimes étudiantes des exactions qui ont eu lieu dans différentes universités, à Montpellier et à Lille. Euh, on ne peut pas euh, tourner le dos euh, à ce genre euh, de manœuvre fasciste. Et nous souhaitons aussi un prompt rétablissement à notre ami Éric Pététin, alias Petoff, qui a subi une opération assez sérieuse et qui a un mois de convalescence obligatoire et on lui demande s'il te plaît Eric, ne cours pas sur toutes les aides prends soin de ta santé, on a, on a besoin de toi. Alors il s'est passé aussi quelque chose d'assez triste, on a notre premier prisonnier politique de l'Union Européenne, c'est-à-dire il y a eu l'arrestation le dimanche 25 mars 2018 en Allemagne de Karl puy -de et donc moi, je me fous de savoir qu'il soit de droite ou de gauche. Je vois un homme politique euh, arrêté en Allemagne qui risque d'être extradé euh, en Espagne où en Espagne, il y a déjà plusieurs représentants euh, de, des indépendantistes catalans qui, qui croupissent aussi en prison. Ce sont des prisonniers politiques. On est là, comme tous les jeudis, pour euh, Ali et ses amis qui sont prisonniers politiques dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite. Et nous, nous exigeons et nous demandons, comme les révolutionnaires de 1848, euh, la libération des prisonniers politiques et surtout le fait qu'on ne puisse pas condamner à mort des prisonniers politiques. Et donc, je vais rebondir aussi sur une malheureuse actualité, L'assassinat de Mireille Knoll, assassinée vendredi 23 mars 2018, on ne peut pas passer ça sous silence. Voilà, un crime réellement horrible une femme qui a survécu au camp de la mort et qui termine euh, assassiné abominablement, et c'est ça, c'est la paix civile. Et donc moi, pour une fois, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les institutions, donc j'ai peu de sympathie pour le CRIF, mais je pense que tout de même que le CRIF a eu raison euh, de dire à des mouvements politiques qui divisent le français, qui sont extrêmement clivants, comme le Rassemblement National et la France Insoumise, de se tenir loin de ces commémorations. Étant donné qu'il ne s'agit pas du tout d'interdire à un français comme Jean-Luc Mélenchon ou comme Marine Le Pen de participer en tant qu'individu mais il s'agit bien d'exclure des mouvements politiques et ça c'est extrêmement important parce qu'on va le voir qui assassine les peuples, ce sont des états-nations ce sont des mouvements politiques ce sont parfois des, des, des dynasties comme la famille Assad et donc voilà, dernière chose j'ai rendu hommage à Rémi Fraisse, j'ai rendu hommage à Dama Traoré et bien je suis obligé de rendre hommage Arnaud tram oui je suis anti-militariste, oui c'est un gendarme, mais il a été assassiné horriblement. Et donc voilà, la mort, il n'y a, a pas des morts dont on se réjouit, ce n'est pas possible. Et donc je vais passer le micro, voilà, et tu vas te présenter. Alors bonsoir, euh, moi je m'appelle Racha Baziel. Euh, je m'occupe euh, d'une association qui s'appelle syrie MDL, moderne, démocratique et laïque. Euh, cette association euh, est née euh, avec les débuts de la Révolution syrienne euh, et elle, elle porte ce nom-là parce que c'était euh, les revendications, les premières revendications des, euh, des manifestations pacifiques. Euh, en Syrie. Euh, donc on a voulu euh, être un écho en France euh, pour porter la voix euh, des gens qui manifestaient pacifiquement. Euh, nous on a voulu un peu retracer ce que vivaient les gens au quotidien, euh, porter euh, un tout petit peu leur voix à travers des actions, bah, euh, des activités culturelles, euh, de sensibilisation à ce qui se passe en Syrie, une sensibilisation à la situation de ce conflit et on a été très vite rattrapés euh, par euh, la tragédie, car c'est une véritable tragédie. Euh, Aujourd'hui, euh, le 15 mars, on a commémoré, je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas les 7 ans d'une guerre. C'est euh, très long. 7 ans de guerre euh, qui a fait beaucoup, plus de 400 000 morts. Et ça, c'est les chiffres officiels. Donc, euh, on. En réalité, c'est beaucoup plus, sans parler de plus de 200 000 personnes encore disparues et arrêtées qui finissent comme euh, on le sait euh, et comme les rapports le montrent et, euh, et les criminels sont toujours impunis c'est-à-dire euh, des personnes qui sont torturées à mort, comme euh, ce qu'a révélé le rapport César, le fameux rapport César euh, qui montrait des charniers. Donc voilà, donc, euh, tout ça résulte de... très difficile de tout expliquer de la situation syrienne, parce qu'elle est complexe, longue, euh, mais en tout cas euh, d'un d'un État euh, totalitaire, euh, euh, répressif, qui a voulu régler euh, par la violence une politique de la terre brûlée, c'est-à-dire c'est moi ou le néant, euh, nous refusons toute opposition. Euh, la les manifestations pacifiques ont ensuite tourné à la rébellion armée, euh, certaines zones échappées au contrôle étatique, et ensuite euh, il y a eu des c'est-à-dire euh, que ce régime, contrairement à la rébellion, a été soutenu par euh, des grandes puissances, euh, et à la fois régionales, donc je cite le Hezbollah et l'Iran, et, euh, et ensuite euh, internationales euh, depuis l'intervention de Poutine, donc euh, qui a complètement, euh, carrément sauvé et renversé la situation euh, syrienne. Donc là je ne suis pas là pour euh, parler de la géopolitique, et ni pour analyser toute la crise syrienne parce que ce serait trop long à, à tout vous, vous dire. Nous, on a voulu être la voix des gens, euh, des gens sur place, euh, des gens ordinaires. Et les victimes, sont, comme vous le savez, sont toujours des civils. Euh, et, euh, et ce qui se passe actuellement, donc pour venir à l'actualité intéressante, euh, ce qui se passe dans la Ruta, par exemple, euh, est véritablement un drame et il montre l'impuissance euh, euh, de la communauté internationale et de l'ONU à arrêter ce massacre. Euh, euh, de la, des populations. Donc on l'a déjà vu, hein, ce qui s'est passé dans la Ruta et ce qui se passe actuellement dans la Ruta. Euh, C'est exactement ce qui s'est passé dans d'autres localités. On assiège un endroit, on l'encercle complètement euh, et ensuite on bombarde de manière massive et ensuite on, on le vide, on, on la femme et on le vide de, de, de, de, de sa population. Donc voilà. Et euh, aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé à Alep, Est. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la Routa. Donc la Routa, pour situer un peu. La Routa, c'est une région agricole. Routa signifie en arabe le verger, en fait. C'est une région... Euh, D'arbres fruitiers qui entourent, c'est le poumon de Damas, c'est toute une région qui, euh, qui l'entoure à l'est, donc la route à orientale, c'est pour ça qu'on parle de la route à orientale aujourd'hui parce que la route à occidentale est déjà été, a déjà subi un bombardement et elle est tombée, qui a été rebelle, donc la route à occidentale avec Daraya a vécu cela après. 4 années de bombardement intensif et euh, c'est fini en août 2016. Donc aujourd'hui, ce qui se passe dans la route orientale, c'est euh, la route Il faut savoir que les tenue par des groupes armés de différentes euh, euh, factions militaires et euh, et elle a été et la route est assiégée donc par le régime Assad. Euh, ce siège dure depuis cinq ans. Donc, sur 5 ans, il y a eu un pic en 2015 de, de gens qui sont morts de faim. Euh, de vraiment, euh, c'est une famille, il euh, n'y arrive plus rien qui rentre, rien qui sort. Euh, le, très peu de, de, Les rares éléments qui entraient, étaient, euh, on les retrouvait grâce à des rois de la guerre qui s'enrichissaient et qui, euh, qui étaient euh, 60 fois plus chers que euh, la capitale voisine. Et, euh, et ensuite, euh, c'est cette région même qui a connu le massacre à l'arme chimique, c'est pour ça que c'est très symbolique, c'est-à-dire que la, le massacre, quand on a dit plus, plus jamais on lit la fameuse ligne rouge qu'Obama a, qu a fixée et pour laquelle on a failli intervenir en Syrie, euh, euh, c'était dans la Ruta, elle a fait plus de 1500 morts. Donc c'était en 2013 C'était en 2013. Et euh, c'est cette même région qu'il y a aujourd'hui, euh, et euh, je n'ai pas d'autres mots à part exterminer, euh, c'est vraiment horrible. Donc euh, la région, depuis le 18 février, on est passé de... Euh, il, faut, il faut savoir que cette région a toujours été bombardée, il hein, n'y a jamais eu euh, un arrêt de bombardement. Et elle est assiégée, ça veut dire qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a aucune infrastructure. Mais il faut savoir que les, la population s'est quand même organisée. C'est-à-dire qu'il y a eu des comités locaux, des, presque des élections démocratiques, des gens qui sont organisés euh, pour pallier à, à toutes les structures étatiques, qui sont même opposés en, en scolarisant les enfants des groupes armés, etc. Euh, pour s'opposer aux groupes armés, pour leur dire... Euh, il faut nous tuer si, si, si vous ne voulez pas nous laisser faire ce qu'on veut. Il Et y a eu véritablement une véritable résistance civile. Et pour des gens qui n'ont pas connu la démocratie, on ne la connaît pas en Syrie depuis plus de 50 ans. Donc Il euh, y a eu vraiment de belles expériences qui sont enterrées maintenant, malheureusement. Et ces gens euh, euh, ont été lâchés par tout le monde. De, donc, euh, par la communauté internationale qu'on a appelée qu'ils ont appelé à plusieurs reprises euh, et euh, ce qui s'est passé donc depuis le 18 février, un bombardement massif. Euh, on est passé à des centaines de missiles par jour, sans oublier les fameux hélicoptères qui larguent euh, des barils explosifs. veto, euh, les... c'est pour une fois, euh, il n'y a pas eu de veto Russo chinois parce qu'on a eu plus de 8, euh, je crois, si je me souviens bien. Euh... Qu parce que je t'interromps deux secondes. Mais en, en 2013, donc tu nous as parlé de cette, cette agression à l'arme chimique, où, où chacun, je me souviens, se renvoyait la balle en disant « c'est pas moi, c'est l'autre ». Mais euh, n'empêche que les gens assassinés avec l'arme chimique, ils étaient là. Moi, je me souviens qu'en 2013, l'Union européenne a retiré son embargo sur les armes en Syrie. Voilà, c'est tout ce que je tenais à signaler, cette concordance, il y a cinq ans, l'Union européenne a pris la décision de retirer son embargo sur les armes. Alors, comment sur la Syrie Comment est-ce qu'on peut, alors que des gens sont, sont massacrés euh, avec des armes qui sont interdites par les conventions internationales. C'est-à-dire que l'utilisation de chlore, l'utilisation de gaz énervant, l'utilisation de toutes ces saloperies, c'est rigoureusement interdit. Il s'agit là de crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que, euh, normalement, quelqu'un, une fois que c'est démontré, cette personne elle doit aller au tribunal pénal international et elle doit être emprisonnée à vie pour criminels contre l'humanité Comment est-ce que la dynastie Assad arrive à passer entre les gouttes Comment, comment est-ce que justement des organisations intergouvernementales et internationales sont contraints à une impuissance vis-à-vis vis vis vis de crimes contre l'humanité avérés Alors, est-ce qu'il ne faut pas s'interroger Est-ce que l'assassin des peuples, est ce ne sont pas les États-nations Et que justement ces États-nations, qu'ils se regroupent au sein de l'ONU ou ailleurs, eh bien, ils ne peuvent pas s'accuser eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, je pense que nous, Européens, on a une très grave responsabilité, très très grave responsabilité par rapport à ce qui se passe en Syrie, parce que ça fait depuis, je dirais, presque dix ans que par cécité, par manque de courage politique et même carrément... Euh, avec des décisions comme celle de 2013, par, par des décisions d'une ignoble hypocrisie. Parce qu'il faut bien voir que ces, ces centaines de missiles dont tu parles, ou ces armes chimiques, elles représentent de l'argent. Moi, tout à coup, je me dis, mais comment ça fait qu'on trouve de quoi mettre du kérosène dans des avions de chasse, payer les pilotes, euh, acheter des bombes, et on balance tout ça gratuitement des populations civiles qui n'ont rien demandé cet argent là il vient bien de quelque part et, et moi réellement je trouve que ce soir c'est bien d'en arriver à ça que tu vas nous parler de ce témoignage du chirurgien parce qu'il faut que les gens comprennent que demain, demain Demain, quand on bombardera leur banlieue, quand ils auront perdu leurs leur femmes et leurs enfants, et qu'ils verront leur maison réduite à 30 cm de gravat, ce, ce jour-là, ils ne pourront pas pleurer. Ce sera un petit peu comme, comme ce, cet homme qui disait, moi, quand ils ont arrêté les communistes, j'ai rien fait, j'étais pas communiste. Voilà. Et puis, quand ils sont venus l'arrêter, il n'y avait plus personne pour protester. Aujourd'hui, c'est pareil. On a bombardé les Libyens, on a bombardé les Irakiens, on bombarde les Syriens, et bien demain, quand on nous bombardera, nous, petits Français, eh bien, on pourra appeler au secours, il n'y aura plus personne pour nous aider. Et aujourd'hui, il faut écouter ces appels au secours. Donc, euh, juste pour dire, oui, on, pour rebondir sur le fait qu'on ne fait rien, il, faut, il faut, faut savoir que tout est bloqué à l'ONU, il y a des vétos. Euh, les vétos euh, euh, même pour enquête euh, contre la deuxième le deuxième largage de Darm à, à Khan Sheikhun au nord de la Syrie qui était Vérifiés, dont on savait où ils provenaient, dont on a les rapports, les enquêtes, les organisations, euh, les ONG en tout cas, ont lancé énormément de rapports. Ils sont, et on ne veut même pas enquêter, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués par des vétos. Et ça, c'est un veto russe, le veto russe au chinois. Alors, c'est voilà. lié une situation juridique. C'est-à-dire oui. qu'il y a cinq membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est-à-dire, c'est important de le rappeler que les gens comprennent bien. Il y a cinq membres permanents qui sont la Chine, la Fédération, enfin la République populaire de Chine, la Fédération de Russie, euh, le, le, le, je crois le Royaume-Britannique, hein, euh, la France et les États-Unis euh, d'Amérique. Donc ces cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU peuvent, sur tout problème, euh, que ce soit le blocus de Gaza ou autre, si l'un de ces cinq membres lève son joker et dit veto, eh bien il bloque complètement une résolution, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen, c'est-à-dire qu'on massacre, on massacre de manière y a, avérée... Il y a des moyens, il y, y a des moyens politiques, l'Union Européenne peut faire quelque chose, euh, les, euh, on peut faire pression, là par exemple... On, euh, il euh, y a eu des sanctions économiques euh, contre la Russie votées euh, par des les États européens pour l'empoisonnement pour le, euh, d'un espion russe. Euh, euh, pour le massacre, pour le massacre de, je ne veux pas faire de comparaison du tout, hein, mais euh, c'est normal, c'est légitime. Mais en tout cas, euh, pour euh, des, des largages au chlore euh, dans la Ruta qui touchent des milliers de civils, on s'en fiche. Pas, je ne veux pas dire qu'il y a deux poids, deux mesures, mais c'est un peu. Euh, c'est un, un tout petit peu, euh, un tout petit peu euh, bloqué à, à ce niveau-là, en tout cas au niveau étatique. Euh, la communauté internationale n'est pas totalement impuissante, elle peut faire les choses. Nous, on, ce qu'on aimerait, c'est toucher en tout cas l'opinion, les, les, les, dire que euh, cette cause... Nous, beaucoup de Syriens nous compre peuvent comprendre que les politiques au niveau international ne bougent pas mais ils ne peuvent pas comprendre euh, pourquoi euh, les opinions, pourquoi ce n'est pas devenu une cause, pourquoi il n'y a pas des milliers. Lorsqu'on fait une manifestation pour la route, il y a une cinquantaine à une centaine de personnes solidaires. C'est un ras-le-bol qui s'est créé avec tant de, de guerres, tant, tant de sang, tant de, de morts. Et, et ça, c'est très difficile de envoyer difficile. des messages de soutien. Est-ce que tu ne penses, penses pas que les, les responsables politiques français sont responsables de cette situation Parce que moi, je me souviens que quand il y avait Jean-Luc Mélenchon, il se félicitait presque que la fédération de Russie bombarde des civils en, en, en, en Syrie. Et on était peu nombreux, non, mais on était très, très peu nombreux en tant que français à trouver ça totalement ignoble, euh, une véritable ignominie. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais célébré les bombardements de Guernica euh, par les Stuka allemands. C'est aussi ignoble. C'est aussi ignoble. Et aujourd'hui, c'est ça. Le, le vrai problème, il est là. Moi je, moi, je sais que justement, pendant la deuxième guerre du Golfe en 2003, quand l'Irak a été envahi, des militaires américains on demandait à ce qu'on recouvre le tableau Guernica au siège de l'ONU, parce que ça les offensait. Alors que les États-Unis d'Amérique n'ont jamais ratifié le TPI, le Tribunal Pénal International, parce qu'ils savent qu'ils ont des dizaines de militaires haut gradés qui, directement, seraient appelés en tant que criminels contre l'humanité. Donc, le droit de veto des cinq membres permanents du Conseil de sécurité, plus des, des États-nations comme les États-Unis d'Amérique qui ne reconnaissent pas juridiquement le tribunal pénal international. Et là, aujourd'hui, il y a un vrai problème de fond. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va pouvoir traduire en justice Parce qu'il ne s'agit pas d'assassiner comme on a assassiné le dictateur Saddam Hussein, ou d'assassiner comme a été assassiné euh, euh, euh, le colonel Kadhafi. Parce que là, ces gens-là, sont assassinés, ils ne pourront plus parler. Moi, je ne veux pas que Assad euh, finisse assassiné, parce qu'à un moment, eh ben, voilà, entre eux, ils ne sont pas tendres du tout. Et si jamais Assad pouvait parler, c'est sûr qu'il sera assassiné. Donc moi je veux qu'on garantisse la vie de, de Assad pour que justement on puisse l'avoir en procès au tribunal pénal international. Parce qu'il faudra que ces gens à un moment payent et, et s'expliquent sur ces crimes. Donc je pense qu'il faut qui passer. Répondent de leurs actes. Qui répondent de leurs actes? Je pense qu'il faut passer au témoignage pour que les gens comprennent aussi ce qui est vécu sur place. Bon, je suis pas une très bonne dictrice, mais je vais essayer. Euh...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 Non plus la force de le porter. On dirait qu'une partie de mon âme est enracinée entre les plis de son tranchant, au point qu'il ne supporte plus la, la taille des blessures qu'il voit. Des enfants sans membres, sans yeux, sans visage, des femmes avec leur famille couvertes par des draps pleins de terre, la terre de leur pays, recouvre, recouverte du sang de ses propres enfants.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 qui n'ont rien mangé depuis des jours, des personnes ensevelies sous les décombres, causées par des barils explosifs, qui ne font pas de distinction entre les, une pierre et un être humain. Aujourd'hui, des gravats de notre chère patrie, on a extrait une mère enceinte de 7 mois, avec ses deux enfants. Même si je vous disais que la misère de la terre entière se reflétait dans leurs yeux, je ne rendrais pas justice à leurs regards. Le premier enfant,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 Ils ont été transportés tous les trois jusqu'ici sur une seule couverture. Les brancards censés transporter les blessés avaient tous été réquisitionnés pour remplacer les lits de malades. Je vous en prie, essayez d'imaginer un instant la scène et l'état de cette couverture déchirée, imbimée de sang qui transporte quatre âmes, la mère, son fœtus et ses deux enfants. L'un de mes confrères me chuchota à l'oreille.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 L'âme de la mère qui commençait à quitter son corps, le vacarme des avions, les explosions des barils, les cris des enfants qui déchirent les tympans et les cœurs, et mon confrère qui me chuchote encore. Qu'attends-tu Allez, il reste une vie à sauver. J'ai regardé mon scalpel, mon ami de toujours. Je l'ai trouvé plus abattu que moi encore. Pourquoi sortir ce bébé Pour quelle vie et pour quel monde le monde des barils, des incendies, du désespoir Le monde des orphelins, des opprimés, de l'impuissance et de la faim Qui l'allaitera Qui le changera Qui le bercera Qui le consolera Oui, il lui reste un Dieu qui ne l'oublie pas. Mais moi et mon scalpel, scalpel sommes désormais incapables de discernement. La voix de mon confrère m'arracha à mes pensées. Son cœur s'est arrêté. Je vais sortir le bébé, même si elle est morte. Pour la première fois de ma vie, mon scalpel m'a trahi. Je l'ai posé sur la table, j'ai enlevé mes gants et me suis retournée sans, sans dire un mot. Mon frère continua à travailler. Mon confrère, pardon, continua à travailler. Je le regardais. Les larmes coulaient sur ses joues. Il me jetait des œillades étonnés. Ces événements n'en duré que quelques minutes. Mais, il a... Mais ils ont creusé au fond de mon cœur des sillons marquant des années d'injustice et de répression, telles que je n'ai jamais vues dans les livres de l'histoire, ni dans les massacres des Tartares, ni, ni pendant l'Inquisition, ni même sous le joug des pharaons. Au monde, à ces rois, à ces puissants, je m'adresse à vous aujourd'hui. Je suis certain que vous n'êtes pas les exécuteurs d'un destin écrit au préalable, mais fermez les yeux sur ces massacres qui frappent des centaines de milliers de civils n'ayant d'autres tort que celui d'être né dans un lieu nommé la Ruta orientale est une honte pour vous et vos peuples. Je ne vous demanderai pas de sauver la Ruta, mais de sauver votre humanité, vos peuples, vos enfants. Car croyez-moi, ce nouveau né sorti du ventre de sa mère, martyr, est la preuve à charge contre nous tous. Nourrissez-le, réchauffez-le, donnez-lui le droit à une vie digne, je ne vous demande rien d'autre. Arrêtez ces monstres du ciel qui portent à cet enfant et à ses semblables les barils de la mort. Venez parmi, marcher parmi les enfants de la Ruta. Touchez leur visage, écoutez leurs gargouillis, les gargouillis de leur estomac vide. Voyez leur résignation. N'êtes-vous pas des êtres humains ici, aussi Alors prouvez que vos valeurs sont aussi universelles que le sang humain est le même pour tous, tous les êtres, car c'est ainsi que vous sauverez ce qui reste du souffle divin qui nous anime. Docteur Osam Amadam. Je, je t'admire d'avoir réussi à lire ce texte sans... Oh. Voilà, moi je... Y a, y a, c'est en fait. le cœur, et c'est le cœur c'est le cœur auquel il fait appel et moi la réalité c'est que je, je, je connais peu de choses de la fin parce que dans ma vie je crois que c'est une dizaine de jours d'affilée que, que j'ai bu que de l'eau au moment où je me faisais réformer justement parce qu'on va bientôt parler des objecteurs de conscience et, et tous les ans oui je jeûne 4 jours mais qu'est-ce que c'est 4 jours entre le 6 et le 9 août contre les armes ter terroristes thermonucléaires françaises je trouve que c'est très bon pour la santé et euh, je regrette qu'une chose c'est d'être encore tout seul à taverny à faire ça bien que j'ai été rejoint par Éric Pététain une année, et puis par des amis aussi. Donc j'appelle les gens... Parce que les armes thermonucléaires françaises représentent une dépense entre 5 à 6 milliards d'euros par an. Mais ce ne sont pas 5 à 6 milliards d'euros qui sont jetés par une fenêtre. Il y a des grands groupes, Safran, EADS, qui, qui pour entretenir et améliorer, alors que c'est en contradiction avec le TNP, le Traité de Non-Prolifération, Récupère cet argent, font travailler d'excellents ingénieurs et scientifiques avec tout cet argent. Moi je pense que 5 à 6 milliards par an, ça permettrait de former des centaines de milliers de jeunes à une production décentralisée d'énergie renouvelable. Et, et j'appelle euh, les citoyens français qui voient bien comment on traite les citoyens syriens et qui bientôt ce sort là si on ne fait rien. C'est le nôtre, c'est ce qui nous attend. Il faut que vous compreniez ça, pas, ça se passe pas en Syrie, ça Ça se passe en France dans quelques années, si vous ne bougez pas votre cul. Voilà, donc je vais passer la parole à quelqu'un qui est venu pour nous parler d'hommes extrêmement courageux, turcs ou kurdes, qui décident, dans la situation actuelle où chacun doit choisir son camp, saisir une arme et aller tuer l'ennemi, décide de, de devenir objecteur de conscience. Et, et tu te présenteras <rire> Alors, euh, <coughs> d'abord, euh, je vais saluer euh, Racha qui m'a proposé de, de venir vous rejoindre et la lecture qu'elle vient de, fait, de faire. Euh... Merci à tous les deux d'être passés pour ce témoignage. Moi, je ne suis pas intervenu, mais ça m'a fait autant mal qu'à toi parce que j'ai retenu une phrase dans, tout le, dans toute l'horreur qui, qui, qui décrivait... Euh, avec sa vision à lui, c'était le cœur de l'humanité qui s'éteint. Et, et franchement, ça m'a fait mal, parce que moi, je pense plus à la France, je pense plus au pays, je pense à une planète, je pense à des êtres humains qui se détruisent les uns les autres par la force des politiques qui les gouvernent, et j'en ai un gros ras-le-bol de ça. Je vous considère comme mes frères, ce pas parce qu'il y a des frontières qui nous séparent, je pense qu'on est tous issus de la même famille. Moi, j'appelle ça la planète Terre. Voilà. Et euh, je, je, Franchement, j'en ai un gros ras-le-bol de cette situation où on trouve d'un côté des gens qui vont se réconforter chez eux en euh, s'anesthésiant bêtement devant un écran qui va leur balancer n'importe quoi alors que la réalité elle est toute proche comme Roger l'a dit ce qui se passe en Syrie peut très bien se passer chez nous on est tous des enfants de cette planète, on est tous des frères et sœurs alors qu'est-ce qu'on attend On attend trop voilà Moi, ça ce que j'avais envie de dire, excuse-moi. Je t'en prie. Euh, donc d'abord, peut-être, comment on s'est rencontrés, Racha et puis moi, en tant que responsable d'associations respectives. Euh, donc tout d'abord, Racha nous a trouvés sur Internet, euh, puisque je suis effectivement responsable d'un lieu un peu singulier à Paris, euh, qui est une péniche. Et une péniche euh, dont le projet associatif est de se dédier à la question de la paix. En fait, alors je dis bien la question parce que si la paix existait comme une chose euh, définie, maîtrisée, maîtrisable, euh, on n'en serait pas à vivre les situations telles que celle qui vient d'être décrite. Euh, donc on voit bien que c'est un projet, que c'est un projet qui demande des investissements au moins aussi importants que ceux qui euh, qui sont canalisés vers la défense, et malheureusement, quand la défense bascule dans l'agression, euh, elle, elle porte atteinte à sa propre légitimité, euh, au nom de laquelle elle demande beaucoup d'efforts. Et on voit bien que cet investissement, il est beaucoup trop faible. Euh, les choses sont mal définies, il y a des chercheurs qui ont tenté de, de concevoir une science de la paix, l'irénologie, mais tout ça, c'est encore balbutiant, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et, et du coup, effectivement, beaucoup de gens se retrouvent pris au piège euh, des guerres, dans des situations totalement injustes. Parce que comme tu le disais, ça vous tombe dessus, euh, vous ne l'avez pas demandé. Et quand vous êtes pris dans ce piège, euh, par votre appartenance nationale, par euh, les bouclages de territoire, etc., vous, euh, vous êtes vraiment comme une un souris, un petit animal qui, euh, qui n'a plus aucun pouvoir sur son, son destin. Et ça, malheureusement, dans les pays riches, euh, on n'en est pas du tout conscient. Euh, alors même que, comme tu l'as souligné, on a des représentants politiques qui ont un pouvoir de décision euh, et donc du coup, euh, le, le pouvoir politique que nous avons en tant que euh, citoyens des, des pays riches, on ne l'utilise absolument pas euh, pour euh, affirmer euh, cette solidarité humaine que tu, tu soulignais. Euh, alors moi personnellement, c'est ça qui, qui me révolte fondamentalement parce que je vois bien que c'est cette espèce d'insouciance artificielle entretenue aussi par un une espèce de bain médiatique permanent où on distrait les gens avec des choses souvent ridicules, nulles, qui crée cette indifférence. Sans parler même de, quasiment de sadisme, parce que quand on voit ce que véhiculent certains jeux, où finalement on trouve normal de s'amuser à dégommer des gens et à faire des scores de cette façon, il y a quand même un petit problème. Euh, ça pose au moins question, hein, même si certains disent que c'est de la catharsis et qu'on se défoule. Euh, J'ai l'impression que cette catharsis, elle crée aussi une inertie, une passivité et que du coup, il euh, y a... Euh, Je parlais d'anesthésie. Voilà, c'est ça, il y, y a un effet de, de, de renoncement à agir en fait, même d'inconscience, d'une espèce de passivité euh, vécue comme une fatalité. Euh, voilà, moi, c'est ce qui me pose particulièrement question. Euh, parce que que faire quand on est un petit humble citoyen euh, dans un pays comme la France euh, qu'est-ce qu'on peut faire alors il y a les manifestations euh, quand Racha nous a contacté euh, on a commencé à parler de, de créer un événement un événement mélangeant la dimension culturelle la dimension témoignage débat euh, et donc ça c'est effectivement rachat tu, tu pourras l'annoncer donc le dimanche 15 avril après midi euh, à Paris en plein cœur de Paris donc on accueillera une nouvelle étape euh, après euh, trois précédentes donc c'est des moments intenses euh, de partage euh, ce ne sont pas que euh, des réfugiés syriens qui se retrouvent entre eux, avec des, euh, des personnes d'origine syrienne qui se sentent solidaires, mais euh, dans une démarche justement d'ouverture que tous ceux qui se préoccupent de cette situation puissent venir partager. Et puis ce mélange entre à la fois des témoignages qui sont très très durs à entendre comme celui euh, qu'on vient de, de lire euh, et puis ces moments culturels, artistiques, la musique, euh, le chant, la poésie, la danse, la chorégraphie, euh, la création euh, aussi euh, vidéo qui nous euh, qui permettent de, de reprendre souffle et espoir en fait, parce que même dans les pires situations, déjà avoir réussi à écrire un témoignage que celui qu'on vient d'entendre c'est une prouesse, euh, et donc même dans les, les pires situations que peut traverser l'humanité, il y a toujours ces, ces petits euh, rayons d'espoir, de, et c'est là-dessus qu'il faut, euh, qu faut euh, se cramponner. Euh, Après la pluie vient le beau temps. Voilà, non pas sur toute cette machinerie qui, euh, qui se nourrit d'elle-même en fait dans, dans la destruction. Alors maintenant je, je pense ici à cette parole que j'ai entendue du philosophe Michel Serres qui euh, à propos de, de la question du pouvoir euh, disait que le pouvoir attire les gens les plus nuisibles en fait. Euh, et en général, l'immense majorité des êtres humains sont dans la bienveillance, sont dans l'intention à leurs proches, les voisins, les proches de la famille, les amis, etc. Mais des euh, gens qui ont euh, en eux en fait, un désir à la fois de domination et qui veulent euh, exprimer cette domination euh, par... Euh, Formes les plus violentes euh, sont très attirés par le pouvoir et, et du coup ça s'accommodent très très bien euh, de ce type de situation et ont très peu de, de, de scrupules en fait. Hein. Alors c'est là que se pose aussi la question de l'objection de conscience parce que même si on est un tout petit citoyen, euh, quand on nous demande de faire des choses qui euh, relèvent du soutien au crime ou de commettre le crime, on garde sa conscience et un procès comme celui de Nuremberg, qui parlait de tribunaux internationaux, a quand même affirmé fortement le devoir des désobéissances euh, face aux, aux projets et aux initiatives nazis. Euh, donc ça, c'était quand même une étape. Euh, et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Comment on pourrait porter ça plus loin Tel système international nous permettrait réellement, en fait, de rendre impossible le type de situation qui se, qui se présente actuellement au Proche-Orient. Euh, ça devient très urgent parce que tout ça, c'est sur un fond quand même de, qui vient se rajouter euh, de, de, de, une autre guerre qui est celle de l'humanité avec ses écosystèmes. Et, euh, et là, là aussi, il y a une inconscience. On sait très bien, et maintenant scientifiquement c'est de plus en plus avéré, que si on continue comme on fonctionne actuellement, il n'y a pas seulement le réchauffement climatique, il y a euh, l'extinction des diversités, euh, des espèces, et au final, avec l'effondrement des écosystèmes, c'est l'espèce humaine qui va disparaître. des sols. Disparaître. Aussi. Tout à fait. est-ce euh... que, est que tu penses pas que quand tu dis l'autre guerre est-ce que c'est une autre guerre moi je pense que c'est exactement la même guerre c'est à dire que c'est une guerre contre la vie et réellement si on en cherche l'origine parce que je te rejoins mais moi c'est par rapport à Albert Jacquard euh, Albert Jacquard avait dit justement qu'on est dans un monde horrible parce que le plus apte c'est le meilleur menteur, c'est le type qui a le moins de scrupules, donc on est en train de sélectionner les gens les plus dangereux, et ça c'est « Dans un monde sans prison » qu'on peut lire avec Albert Jacquard. Mais la réalité, j'en reviens à tous ces missiles qui tombaient journellement, il faut les produire. Et donc c'est le monde, les sociétés industrielles, seule une société industrielle, et je dirais même, le, le top, le sommet de la société industrielle, c'est la société militaro-industrielle nucléarisée, parce qu'elle dispose d'une arme terroriste de destruction massive des peuples, donc d'une arme de chantage sur tous les peuples. Et donc on voit bien que les sociétés structurées, où la puissance économique qui est liée directement à l'activité industrielle, euh, sont des sociétés qui vont se nucléariser, et qui vont avoir intrinsèquement un non-respect du vivant, vu que le nucléaire est antinomique avec la vie et qu'elles sont de manière constitutive des sociétés mortifères, donc sociétés guerrières, sociétés nucléaires, sociétés policées, et on arrive au fond du problème, c'est que la plus grande extinction d'espèces que l'on vit aujourd'hui, dans le cadre d'un dérèglement climatique avec des réchauffements climatiques, vu qu'il y a la fond de la cordillère blanche, eh bien elle est à l'inverse de ce que la science a démontré, c'est-à-dire que toutes les périodes de réchauffement de la Terre ont correspondu à chaque fois à des explosions de biodiversité. Et aujourd'hui, on est dans une période de réchauffement avec effondrement de la biodiversité. Et c'est donc la preuve, la preuve totale que ce sont nos sociétés de type industriel qui sont les responsables. Donc... Qui imagine des sociétés post-industrielles Parce que moi, j'ai bien réfléchi à la chose. À un moment, il va peut-être falloir prendre le meilleur euh, du présent pour arriver à non pas vivre comme nos arrière-grands-parents, mais, mais vivre comme on n'a jamais vécu sur Terre. Donc partager le travail, euh, abolir le salariat, euh, avoir une politique de cotisation sociale sur tous les revenus. Et donc cette démocratie à laquelle aspirent tous les peuples, parce que les peuples ne veulent qu'une seule chose, c'est vivre en paix. Les Syriens ne veulent qu'une Quand tu as une famille et des enfants, tu veux que tes enfants aillent à l'école, tu veux vivre en paix, euh, avoir du travail, mais pas trop. Parce qu'il ne faut pas s'épuiser non plus au travail. Il faut travailler pour vivre et non vivre pour travailler, hein, pour euh, un petit peu paraphraser le bourgeois gentilhomme. Mais aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas la vraie question Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas un petit peu des sociétés de type pastoral où, où le pasteur est un chef mais il peut tondre les moutons et en manger la chair et de l'autre côté des sociétés de jardiniers qui sont plutôt en relation directe avec la nature où, où c'est une relation euh, non pas de collaboration mais c'est une relation d'égal à égal. Et est-ce qu'on ne doit pas redéfinir ça comme ça Et est-ce que les objecteurs de conscience ne pose pas la vraie question. C'est-à-dire que qu'à un moment, la subordination, il faut la refuser. Et donc c'est pour ça que moi je préfère parler plutôt que de désobéissance ou d'insoumission, je, par... je préfère parler d'insubordination. Parce que pour moi, l'insubordination non-violente, c'est un choix, et on sait qu'effectivement quand on refuse d'être subordonné, et eh bien dans L'insubordination peut conduire à la cour martiale euh, et à la peine de mort dans des situations de guerre. Donc voilà, donc ces objecteurs de conscience, euh, Kurdes et Turcs, eh, qu'est-ce qu'ils ont à affronter C'est qu qu ça, ça qui est intéressant. Juste pour préciser sur l'insubordination, justement après le procès de Nuremberg, et puis dans le contexte français après la guerre d'Algérie, euh, il a été introduit dans le code de, de discipline générale des armées, un devoir euh, de refuser euh, les ordres quand ils sont manifestement contraires aux conventions internationales, aux droits de la guerre, aux droits des personnes, etc. Enfin, il y a toute une liste, euh, mais c'est très, très complexe. Il faut quasiment avoir fait des études de droit pour pouvoir... Euh, juger de manière pertinente en situation euh, quels sont les ordres auxquels il conviendrait de, de, re, de refuser d'obéir. Pas le droit d'ôter la vie. C'est quand même très compliqué. Euh, mais il y a eu ce type d'inscription. Euh, donc le problème se pose dans des situations de crise aiguë euh, qui, qui tournent à la tragédie, où effectivement. Euh, et les camps euh, qui s'opposent se radicalisent en fait dans euh, l'instrumentalisation de la violence et à ce moment-là, euh, si vous choisissez pas un camp contre l'autre, euh, vous, vous devenez l'ennemi de tout le monde en fait. Et ça c'est une des choses qui transparaît dans les, les témoignages aussi qu'on a accueillis à l'occasion de traversée syrienne. Véritable euh, objecteur de conscience, il ne passe pas à l'ennemi en fait. Il refuse d'entretenir en fait cette logique euh, d'escalade en fait. Le cercle vicieux. Tout à fait. Oui. Mais qui lui, et c'est là où on, on touche à un autre problème que celui des états, ce cercle vicieux qui lui trouve sa source aussi malheureusement dans une dimension biologique de l'être humain puisque comme vous savez on a notre cerveau reptilien, et quand on se fait agresser, le réflexe naturel qu'on a c'est de contre-agresser en fait, hein. euh, Et ça, ça, ça nous sauve la vie dans certaines circonstances le problème, c'est quand ensuite, euh, dans une société particulièrement complexe, on parle de société industrielle, euh, ce, ce réflexe-là est, est cultivé, en fait, et entretenu. Et du coup, on enferme aussi les gens euh, là-dedans, et du coup, on n'ouvre aucune issue euh, alternative. Euh, ça profite, effectivement, donc du coup, c'est entretenu euh, par ceux qui n'en sont pas les victimes, évidemment, sinon, ça s'arrêterait euh, en quelques heures. Hein. Euh, donc, euh, dans ce cadre-là, il existe, grâce au combat de générations euh, successives, euh, des recommandations du Haut Conseil des, des droits de l'Homme des Nations Unies, euh, qui, dirigent des, qui sont dirigées en, en direction de tous les États en fait, à travers le monde, des recommandations qui euh, demandent à ce que les États respectent un droit à l'objection de conscience, y compris un droit à l'objection de conscience partielle ou sélective, vous avez le cas des objecteurs de conscience israéliens qui refusent de servir dans les territoires occupés et qui ne refusent pas de faire leur service militaire pour protéger euh, Israël, euh, etc. Donc, vous avez le cas aussi des militaires professionnels qui dans certaines circonstances peuvent se retrouver euh, euh, entraînés euh, par des décisions ou des non-décisions euh, politiques à commettre des crimes euh, et qui euh, dans leur âme et conscience en fait euh, commencent à refuser. Et ça, il faut absolument que ce soit protégé. Euh, au début euh, des événements en Syrie, il y avait les rebelles qui, euh, à l'intérieur de l'armée, euh, c'était des objecteurs de conscience. Donc, le terme n'était pas employé. Probablement aussi qu'il euh, y avait des déserteurs. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que leur démarche intérieure, euh, C'était de l'objectif conscience. Ils avaient conscience qu'on leur demandait de commettre des crimes ouais. et ouais. Euh, ouais. ils le refusaient, même si dans ces situations-là, on dit toujours aux gens qu'ils ne sont pas responsables, qui ne font qu'exécuter les ordres. Donc on cherche à les déresponsabiliser, sauf qu'ils ne sont pas idiots. Ils savent que ce qu'ils commettent avec leurs mains, avec leurs armes et avec leur corps, c'est leur responsabilité à la lumière de leur propre conscience. Et du coup, c'est quelque chose qu'ils vont porter avec eux en permanence. Tu que dans les pelotons d'exécution, souvent, on mettait une balle à dans un des fusils pour justement libérer la conscience. De des soldats qui exécutaient et chacun pouvait se dire c'est moi qui ai tiré la balle à blanc donc on est, on, est, on est là dans un vrai problème de fond parce que moi même bon, j'ai été réformé parce que moi c'est très différent je n'étais pas du tout un objecteur de conscience je suis, je, je suis parti à l'armée avant d'avoir 18 ans euh, pour des raisons euh, familiales enfin je et... pas à quoi si je savais à quoi m'attendre mais, mais j'ai sympathisé avec des gens qui se sont fait euh, réformer et moi même au bout de six mois j'ai décidé de, de quitter cette caricature de, de la société voyant justement comme le décrit Albert Jacquard que s'il y a deux mondes complètement euh, je dirais hermétiques à la démocratie donc euh, euh, au, au pouvoir par le peuple, par l'individu c'est l'armée et l'entreprise voilà, donc, euh, pour en revenir à ces objecteurs, qu'est-ce qu'ils encourent C'est-à-dire que ces gens-là sont devenus ce qu'on appelle maintenant des rebelles, tout simplement parce qu'au début, ils n'ont pas voulu tirer sur leurs concitoyens, c'est aussi simple que ça. Alors, pour, le, pour, le, pour la Syrie, euh, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'au début, euh, effectivement, c'était que des manifestations pacifiques, des gens qui n'ont pas porté les armes. Euh, lorsque, euh, ensuite, euh, des militaires ont déserté l'armée euh, ils ont euh, ils sont partis avec leur, euh, bah, leurs petits fusils etc et ils sont déclarés euh, ils ont constitué ce qu'on appelle l'armée libre syrienne le début de l'armée libre syrienne c'est à dire qu'au départ cette armée là était censée protéger euh, les manifestants euh, contre les snipers ensuite c'était des chars et des avions mais euh, et euh, très vite cette armée, ces armées libres, il y a eu d'autres factions, il y a eu ensuite la naissance de, de, de, de factions moins modérées, beaucoup plus islamistes, ensuite on a eu Daesh, mais et ça c'est autre chose, c'est aussi un ovni qui est venu du monde entier tué en Syrie, on sait, on, on, tout le monde sait ce que c'est, et donc voilà, et à partir on va dire jusqu'à euh, fin 2012 2013 euh, tout cela euh, on aurait pu même éviter Daesh en Syrie est-ce pu... que, veux... est que tu penses pas que la, la solution, enfin personnellement elle me semble évidente euh, blocus total sur les armes et, et, et zone d'exclusion aérienne pour toute aéronef militaire sur, sur l'ensemble du territoire syrien mais on ne fait que demander on ne demande même pas ça ce qu'on a demandé pendant des années c'était juste une zone euh, là pour la route on, a, on, a, on, a, on, a, on demande des, de, des couloirs humanitaires et que le et les gens ont demandé qu'on arrête, que les avions russes arrêtent et les hélicoptères syriens qui balancent des barils explosifs. Les barils, c'est même pas des... Comment dire c'est Les barils explosifs, c'est pour décrire ce que c'est qu'un baril. C'est euh, C'est une arme qui ne coûte rien, oui. pas cher du tout. Donc là, on n'est pas dans le lobby industriel. Euh, voilà. C'est un baril euh, avec euh, des morceaux de fer et d'explosifs qui, lorsqu'il est largué d'un hélicoptère, donc pas très haut, fait des ravages, il, il déchecte les, les gens et il, euh, il détruit des immeubles entiers qui s'écroulent complètement sur, euh, sur les habitants. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a connu, c'est une arme, euh, lorsqu'un lorsqu état tortionnaire comme celui d'Assad veut tuer, et, et, que ce soit la torture, euh, les armes peu chères, et, et, ils sont débrouillés. Donc, euh, euh, et là, ils, ils sont quand même soutenus par, euh, par l'aviation russe et contre laquelle, ben, c'est pas, pas un rebelle avec un fusil qui peut faire quelque chose contre un avion. Hein. Vous savez ce que peut faire un avion lorsqu'il passe sur, un, sur, sur une, une localité donc voilà, euh, mais là c'est même pas, c'était juste pour dire que dans tout ça on oublie toujours euh, les mêmes, on oublie les civils. Et parmi les, on parle des rebelles, des gens qui ont pris les armes, mais il y a des gens qui n'ont jamais pris les armes. Il y a des gens, ceux qu'on va recevoir euh, le 15 avril, ce sont des activistes civils, ceux qui ont malgré tout le blocus, malgré les groupes armés, ont construit des écoles en sous-sol ont essayé de faire des programmes agricoles pour nourrir les gens affamés, Ils ont essayé de, de, de confier des, des poules. Euh, et, et, voilà, c'est ces gens-là, c'est cette résistance-là qu'on veut mettre en lumière. C'est euh, hein. ce, sont, ce sont des gens qui ont résisté euh, par des moyens très pacifiques et qui existent toujours. Et c'est ce, ceux-là qu'on a lâchés. C'est ces gens-là. C'est donc tu oui, j'avais un autre, mais je ne sais pas, tu voulais peut-être rajouter quelque chose. C'est une... oh, lui. Je veux rajouter une petite notion. Oui. Euh, c'est en rapport avec ma sensibilité et ce que tu as décrit euh, au niveau de la conscience de chacun, soit en object ou pas. Et euh, Ce que j'ai vécu, moi, c'est très très tôt, euh, dès l'âge de 9-10 ans, j'ai perdu mon petit frère. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai du mal à vivre pendant un certain nombre d'années parce que ma maman, que j'aime toujours, que j'ai pris tout le temps, euh, essayait de me protéger pour me permettre de grandir euh, efficacement, enfin de me construire, etc. Simplement, aujourd'hui, je suis père d'une euh, fille qui a 18 ans et cette blessure que j'avais mis euh, de côté en me croyant fort que je, ma mémoire allait oublier c'est complètement fou en réalité c'est comme une empreinte génétique euh, qui est ancrée en nous euh, type adn et elle ne s'efface pas je pense je pensais à ça aussi notamment quand j'ai fait mon service militaire et, et j'avais cette notion euh, constamment en tête de me dire que je ne pourrais pas, quel que soit l'ordre, qu'on me donne, légitime ou pas, d'appuyer sur la gâchette, même si c'est pour me défendre. Juste pour ça, voilà. Mais c est, c est, je trouve que ce que tu dis est très, très intéressant, parce que moi, moi quand, je, quand je parle des armes thermonucléaires, j'explique très simplement. Et je vais le dire tout de suite. Voilà, moi, je... La France m'appartient pas. Moi, J'appartiens à ce territoire parce que c'est le hasard et qui m'a fait naître en, ré, en région parisienne. Et un gouvernement provisoire, donc qui a jamais eu intervention du peuple, a décidé de développer l'arme atomique, de créer le CEA. Hein. Les députés n'ont jamais voté, ni le peuple, ni les députés. Il n'y a plus de référendum. Voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, il y a eu une succession de présidents de la Ve République qui le doigt sur une arme qui permet... De, de polluer, mais pour des dizaines de milliers d'années, des immenses territoires, et de carboniser femmes et enfants de ces territoires. Et moi je dis, si demain la Chine prend ses armes thermonucléaires et, euh, et les balance sur euh, les territoires français, eh bien je ne veux pas, alors que je suis carbonisé, c'est fini le territoire français, tu l'oublies pour des dizaines de milliers d'années, je ne veux pas que qui que ce soit, Pierre, Paul ou Jacques, Face à la même chose à des pauvres Chinois qui ne sont pas responsables euh, des, des gens qui dirigent l'État-nation euh, République populaire de Chine. Donc c'est bien. Moi, aujourd'hui, ce que je trouve important, c'est de dissocier justement les populations des gouvernements et des États-nations. Et c'est ça, c'est peut-être ce regard-là qui pourra nous sauver, je pense, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est, moi, je pense que c'est ce chemin là qu'il faut prendre. C'est pour ça que quand je te demandais de revenir au témoignage, parce que au, au delà de l'aspect extrêmement poignant, surtout bah, sur, le, sur le premier, j'imagine que le deuxième doit être aussi euh, difficile, mais ce chirurgien qui, qui, qui regarde son scalpel et qui se pose la question même de, de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il qui, qui dit carrément, moi je, je, je veux laisser mourir cet enfant dans le ventre de sa mère parce qu'il est bien, il est bien et il ne va jamais voir toutes ces horreurs. C'est vraiment essentiel parce que ça, est, on est là devant quelqu'un qui a fait le serment d'Hippocrate, donc il est là pour mmh. sauver des vies. Et à un moment, il se dit, mais est-ce que pour sauver l'esprit même de cet enfant, sauver son bonheur Est-ce que son bonheur, malheureusement, n'est pas dans la mort quand on, a, quand on arrive à une situation où tu te, te dis « le bonheur est dans la mort tu, », tu, moi, je, je vois les troupes de Franco qui criaient « vive à la moitié ». C'est-à-dire, tout à, tout à coup, je, je, je, je, je comprends, parce que tout à l'heure, quand j'ai évoqué le sort du prisonnier politique, j'ai oublié de parler quand même de, de Louis Compagnis, qui Compagnis qui, qui, qui, qui, qui, qui avait réussi à s'échapper de, de, de l'Espagne franquiste. Il s'était réfugié en Bretagne et il a été arrêté en Bretagne en octobre 1940 par la Gestapo. Il a été livré au gouvernement de Vichy qui l'a livré à Franco, franquiste, et qui l'ont exécuté le 15 octobre 1940. Voilà. Donc, comprenons bien. Je, je, il ne faut pas croire que c'est les nazis, la Gestapo qui ont tué euh, ce Catalan. Il ne faut pas croire que c'est le gouvernement de Vichy qui a tué ce Catalan. Il ne faut pas croire que c'est le franquiste qui a tué. Non, non. Ce sont des États-nations avec leurs représentants qui ont pris un homme et qui se le sont donné et qui l'ont exécuté. Voilà. Et donc, ce qui se passe pour l'individu se passe malheureusement pour des populations entières, qu'elles soient juives, qu'elles soient roms et qu'elles soient aujourd'hui syriennes. C'est-à-dire qu'on voit qu'à travers le discours, on peut auto-justifier ce genre de choses. Moi, je dis souvent « une tonne d'explosifs qui explosent dans une camionnette au milieu d'un marché ». Tout le monde va parler d'abominables attentats terroristes. Mais une tonne d'explosifs qui tombe dans un engin sophistiqué, avec un altimètre, avec un système guidé laser, et qui tombe d'un avion qui coûte plusieurs dizaines de, de millions d'euros, c'est plus un attentat terroriste. Tout, tout, à, tout à coup, c'est une, une frappe chirurgicale. Et donc, attention, il y, y a vraiment quelque chose d'ignoble, il y a quelque chose d'inique, c'est pour ça que moi j'en veux beaucoup à l'ONU, c'est que, on, on a mis des mots, on, on a créé des mots pour, pour cacher des horreurs. Une tonne d'explosifs, pour moi, c'est une tonne d'explosifs, point barre. Et donc, à partir du moment où on peut faire péter une tonne d'explosifs sur des populations civiles, c'est là où est toute l'horreur. Et, et il faut que les gens comprennent ça. C'est-à-dire que, euh, oui, le baril, effectivement, il est économique, mais à un moment, il y a un scientifique qui, est, qui, est, qui a travaillé sur le projet Manhattan, et il a dit, malheureusement... L'arme la plus économique au monde, c'est l'arme nucléaire. Effectivement, quand tu fais le calcul des, des morts potentielles et du coût financier, c'est l'arme la plus économique. Elle est plus économique encore que le baril fourré d'explosifs et de pièces métalliques. Bon, je vais vous lire... Euh, c'est le témoignage d'une femme euh, qui s'appelle Ward Mardini, qu'elle a publié sur sa page... Enfin, la page... Bonjour, merci de publier ma lettre et de la partager sur vos pages. Ma connexion est trop mauvaise et je ne peux pas la publier sur la mienne. Mes amis, le ciel soit loué. J'ai survécu, moi et ma famille, par miracle, grâce à Dieu. Les barils explosifs tombent sur nos têtes comme la pluie. Ils ont détruit toute notre rue. La Ruta est totalement à terre. Les pleurs des enfants n'ont pas cessé une seconde. Plus de 200 personnes s'agglutinent dans chaque abri souterrain. Les abris ne sont pas aménagés pour être habités. Nous sommes dans le noir et le froid nous glace les eaux. La plupart des femmes qui allaitent n'ont plus de lait à cause de la peur et de la terreur. Certaines femmes enceintes ont fait des fausses couches à cause des bombardements. Nos corps sont épuisés par la faim. Nous n'avons pas de nourriture depuis trois jours, ni à boire, ni médicaments. Nos enfants sont affamés et nous les regardons impuissants. Qu'ils juissent donc les rois de la guerre, de leurs abris équipés et remplis de nourriture. Soyez maudits, je ne vous pardonnerai pas. Et les gens de la Ruta ne vous le pardonneront jamais. Quant à toi, le grand criminel Bachar, je prie Dieu pour qu'un jour tu goûtes le, la pire des vengeances divines. Ton jour viendra. Quant à vous, Boudaini et Shmir, le jour du jugement dernier... Vous devrez rendre compte de vos querelles de petits chefs. Vous devrez alors justifier chaque martyr, chaque blessé et toutes les larmes des enfants. aloun Hamza Allez crier, allez cirer les pompes de vos maîtres et touchez votre butin pour chaque applaudissement. Allez récolter l'argent taché de notre sang. Sachez que Dieu patiente mais n'oublie pas. Mes amis, ceci est ma dernière lettre. Nous ne réclamons rien d'autre que de cesser ce massacre. Même si le prix est de quitter la Ruta, nous sommes des êtres humains et avons le droit de vivre en sécurité. Cinq années de siège, de bombardements, d'injustices, ça suffit. Pour quelles raisons devrions-nous lutter encore, alors que la terre entière est liguée contre nous Pourquoi devrions-nous combattre Pour la Routa qu'elle repose en paix. Il ne reste plus que des cendres. Pour mes enfants je n'ai plus la force de les voir pleurer davantage. Les larmes de mes enfants et des enfants de la Ruta sont plus chères que toutes les révolutions du monde. Nous avons assez enduré. Nous mourrons lentement. Croyez-moi, nous nous considérons comme morts déjà. Nous attendons juste la fin de ce cauchemar. Si nous sortons vivants d'ici, ce sera un miracle extraordinaire. Et si vous entendez la nouvelle de ma mort aujourd'hui, ne soyez surtout pas triste pour moi. Priez pour mon âme. Et pardonnez-moi. Ward Mardian, le 22 février 2018. Bon, ben je tiens à vous remercier tous les deux. Malheureusement, on, a, on arrive au bout de l'heure et il faut... Il faut Merci beaucoup. Et il faut peut-être rester sur, sur cette parole-là, Arr une... arrêter le massacre. Voilà, c'est ce que demande cette femme. Elle ne demande rien, tout est foutu pour elle, elle a tout perdu. Mmh. Mais elle dit arrêtez le massacre. Voilà, c'est peut-être ces trois mots qu'il faut retenir, arrêter le massacre. Voilà, Aujourd'hui, il n'y a que ça à dire. et C'est pour ça que je, je vous remercie beaucoup, parce qu'on a parlé des victimes. Et moi, je me fous de savoir si c'est Assad qui a balancé le baril, si c'est Poutine qui a balancé des missiles. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, des femmes, des enfants meurent de faim, sont mutilés, sont massacrés. Voilà, c'est tout. Arrêtez le massacre, vite, vite, vite. Et à la semaine prochaine.